par rapport à ta formation. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours que tu as fait à l'Université de Rennes 1 Oui, donc j'étais à l'Université de Rennes j'ai fait l'école Lésir, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes. Et en dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un master en parallèle. Je pense que maintenant, ça s'appelle le master E.A. Et ensuite, j'ai fait une thèse à l'UETR, où je me suis spécialisé dans le domaine des antennes où j'ai travaillé sur des, les, les antennes portables ou qui étaient directement intégrées sur les vêtements ou des, des systèmes portables sur, sur le corps. Pendant tes formations, on va dire ingénieur, tu as dû voir un petit peu de tout. Après, en thèse, tu t'es un peu spécialisé. Qu'est-ce que tu retiendrais par rapport au travail actuel Qu'est-ce qui est intéressant entre les deux, l'aspect ingénieur, l'aspect après thèse et master aussi oui, donc Stéphane, je me souviens à l'époque, tu t'avais fait un commentaire à tout, toute notre classe où tu nous avais dit qu'une fois que l'on travaillerait, on, aurait, on utilisera seulement 1% des connaissances qu'on a appris à, à, à l'université. Et maintenant, je réalise que c'est très proche de la réalité. Mm. Euh, ceci dit, le plus important, euh, ça a été euh, la capacité à apprendre qu'on a appris à l'Université de Rennes, on nous a donné beaucoup de connaissances qui nous permet d'apprendre de manière autonome. Également, faire une thèse, ça m'a permis, permis de me spécialiser, mais également d'être très, très autonome et aussi d'innover. Donc, ça, c'est l'aspect que je recommande pour ceux qui se posent la question, quelle est l'utilité de faire une thèse Une thèse permet à un ingénieur d'être très innovant. Nous, on est très fiers de t'avoir un petit peu formé à l'université de Rennes, hein, donc d'avoir contribué un petit peu à la carrière que tu es en train de faire, qui est vraiment très prometteuse. Et puis, en fait, moi, je me rappelle quand tu étais en effet élève chez nous, que, en école d'ingénieur, qu'à chaque fois, tu cherchais vraiment l'exigence. Hein. Je me rappelle, de, avec ton binôme, les constantes du TP, c'était toujours très... Très bien rédigé. Au Devoir, on nous disait on a tout préparé, vous pouvez poser n'importe quelle question, on peut y répondre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, bah, ça, ça montre que après derrière, ça, ça fait des ingénieurs aussi, et puis avec la thèse, des chercheurs qui sont vraiment bah, on va dire performants. Euh, Qu'est-ce qui a fait vraiment le... que tu as pu rentrer au JPL euh, Moi, j'ai eu l'opportunité de faire un post-doc après ma thèse à l'UETR. Pendant un an, j'ai fait euh... Exclusivement de, de la recherche. Euh, je pense que la capacité à oser à remettre les choses en question, c'est euh, -ce, qu ce qui fait la différence entre un très bon ingénieur et un autre. Euh, ma personnalité me permet d'aller aux classes si je sens qu'on peut arriver à faire quelque chose que le GPL jugeait impossible. Euh, je n'ai pas peur de prendre de risques et on m'a donné l'opportunité de le faire. Par exemple, sur la mission, euh, le concept de la mission Europa Lander, euh, à l'époque, euh, lorsque le JPL a fait une pro première proposition, ils avaient dans l'idée de faire un, une communication entre le lander euh, sur la surface d'Europa pour communiquer avec un orbiteur qui ensuite euh, relaye euh, la, euh, toutes ces euh, informations aux antennes sur la Terre. Euh, C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Pour toutes les missions sur Mars, c'est le concept qu'on a suivi pendant plusieurs décennies. Pour la mission Euro, euh, sur Europa, euh, ça a été mis en question pour des raisons euh, de budget. On a demandé au JPL de réduire le coût de cette mission, de diviser par deux. Et euh, la première réponse a été que le seul moyen serait été de supprimer cet orbiteur et de pouvoir faire un lien de communication entre le lander et la terre directement. Et dans un premier temps, euh, tout le monde au JPL pensait que c'était impossible parce qu'on n'a aucune euh, antenne qui nous permet d'atteindre des niveaux d'efficacité, qui nous permet de maintenir ces antennes suffisamment euh, petites pour pouvoir, pour pouvoir être sur le lander, euh, ne pas dépasser, ne pas avoir à, à, à, dé, à déployer une, une antenne très, très, très large, euh, ce qui aurait ajouté beaucoup de risques. Euh, donc, du coup, moi, j'ai entendu une conversation euh, lorsque j'étais dans, dans mon bureau entre euh, la personne qui, euh, qui était euh, responsable du, du, du système de communication et à l'époque mon euh, groupe sup. Elle lui a demandé si c'était possible de développer une antenne avec un niveau d'efficacité de plus de 80% qui serait euh, complètement très peu volumineuse, qui pourrait aussi survivre l'environnement de, de Europa, avec des niveaux de radiation qui sont très très très élevés, euh, des niveaux de température qui sont très basses, euh, des niveaux cryogéniques, à euh, moins de moins 170 euh, degrés Celsius. Moi, quand j'ai entendu cette conversation, je leur ai dit que je pensais pouvoir le faire. Dans un premier temps, euh, les gens ont rigolé. Ils pensaient que je plaisantais, je ne plaisantais pas. Mais ils m'ont donné l'opportunité de, de démontrer que c'était possible. Euh, on m'a donné les fonds pour pouvoir développer cette technologie. Et au bout de six mois, on a développé une antenne pour pouvoir démontrer que c'était possible. Et donc maintenant, ça c'est devenu euh, l'antenne euh, de référence pour, pour cette mission. Euh, et ça nous a donné l'opportunité de démontrer que cette mission peut être euh, réalisée euh, dans le futur. Moi, je conseille toujours aux ingénieurs d'avoir confiance en eux, parce que justement c'est ce qui fait la différence entre faire quelque chose de très différent et très innovant. Je pense que la plupart des, des, des ingénieurs ont la capacité de le faire. Ceci dit, ce qui manque la plupart du temps, c'est le courage. Donc c'est la peur d'échouer, c'est des limites qui s'imposent. Donc je, moi je donne toujours au conseil aux nouveaux ingénieurs qui commencent ici au GPL de, de, de ne pas hésiter, d'avoir confiance en soi et de s'aventurer dans des euh, défis euh, qui sont très difficiles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau bah, d'ingénierie sur quoi bah, tu travailles L'un des avantages de travailler dans une boîte telle que le JPL, c'est qu'on nous donne l'opportunité euh, de travailler sur beaucoup de projets. C'est la, la le seul endroit où on peut travailler sur de tels projets, c'est des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, telles que le Mars hélicoptère ou d'autres, telles que le, le, le premier CubeSab qu'on a envoyé sur, à, vers Mars, pardon. Ça nous donne l'opportunité de travailler sur différents aspects. Même si on, est, on a joint le JPL avec certaines spécialités, on nous donne l'opportunité de, de nous aventurer dans, dans de nouveaux domaines. Pour être un très bon ingénieur, même un ingénieur spécialiste, on nous invite généralement à être curieux sur comment les, les specs nous ont été fournis, d'où elles viennent et en faisant ça, ça nous permet de négocier ces specs euh, ou, ou même améliorer ces specs pour euh, le bien de la mission elle-même. Euh, donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'ingénieur antenne, en ingénieur télécom également sur le, la mission Mars Hélicoptère, euh, sur euh, la mission SWAT, euh, je travaille en tant qu'ingénieur système, donc euh, j'ai vraiment l'opportunité de m'aventurer dans différents domaines et apprendre énormément rapidement. Là, bah, tu vas continuer un petit peu sur l'aspect hélicoptère, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut suivre un petit peu ton travail, donc soit sur les réseaux, soit… Oui, euh, euh, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Je partage beaucoup euh, les récents dé développements euh, que l'on fait ici au JPL. Euh, ceci dit, je… je Conseil aux gens de suivre le Twitter de, du JPL. Le groupe de communication JPL a un compte pour chaque mission. Euh, suivre leur compte Twitter vous permettra d'avoir euh, euh, les informations euh, les plus récentes. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nasser. On espère te recroiser les années qui vont arriver assez proches à l'IETR et à l'Université de Rennes. Merci beaucoup. Merci, et euh, c'est toujours un plaisir de passer par, le, par, par, la, par les UETR. Donc, du coup, euh, je pense qu'une fois qu'on sera euh, autorisé de voyager également en, encore, euh, je, je viendrai euh, faire une petite visite encore. Et tu pourras nous présenter, du coup, les futurs projets, euh, comme d'une voilà. justement, pour le Ouais. <rire> Alors, merci beaucoup. Merci.